Donc, Diane et moi avons conclu que la carcasse était belle et bien ancheuse. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah J'ai trouvé quelque chose de fascinant! Oh, et ça sent tellement bon! Mais qu'est-ce que c'est, ma puce? Papa, je t'ai déjà dit que je ne suis pas une puche, mais bien une fourmi. <rire> tu as bien raison. Alors, <rire> qu'est-ce que c'est, ma fourmi? Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça sent tellement bon! Oh, j'ai bien hâte de voir ça! Oh! oh. Peux-tu le sortir de mon sac, papa? Oui, bien sûr. Oh, merci. -ce ah, merci. Qu'est-ce que tu ah. Oh! <rire> ah. <rire> mais c'est une mangue! <rire> Une mangue, papa? Mmh. Oh, mais mmh. ça sent tellement bon! Oui, ah. tu sais que ce fruit pousse entre autres en Inde, au Pakistan et en Birmanie. Ouh, ce sont tous des pays chauds! Tout à fait! Connais-tu les signes pour savoir si la mangue est mûre? Euh, hmm. oh, L'odeur? Oui, Pépine. Ah. Plus elles sont bons et sucrées, plus elle est mûre. Ah. Autre chose? Euh, hmm. Euh, non. De... Oh, Mais je ne vois pas, papa. <rire> Ce n'est pas avec tes yeux que tu vas le voir. C'est en la touchant. Oh. Quand la mangue est un peu molle, ça veut dire qu'elle est prête. Oh, mais ça tombe bien. Je suis prête à la manger. J'ai <rire> tellement <rire> faim. Et ça sent tellement bon. Mmh, C'est vrai. <rire> <rire> <rire> tu veux la déguster? Oh, mais oui, tout de suite, oh. papa. <rire>